Et bienvenue à un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Comme vous le savez, mon challenge vis-à-vis -vis de vous, c'est que je vous demande de me donner 3 minutes et je change votre vie à partir du moment où vous allez suivre souvent notre émission, passer à l'action et surtout, surtout, surtout appliquer. Parce qu'un savoir qui n'est pas euh, appliqué n'est pas un savoir, c'est juste quelque chose que vous avez entendu. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un père avec son fils. Euh, ils habitaient dans deux maisons euh, euh, l'une à côté de l'autre, mais ils faisaient toit à d'eux. Ils labouraient les champs ensemble, ils récoltaient ensemble, ils vendaient euh, le fruit de leur récolte ensemble. Ils s'entendaient merveilleusement bien jusqu'au jour où il y a eu un petit différent entre les deux qui s'est envenimé, envenimé et finalement ça a... Ça a fini par éclater en dispute et chacun a pris de la distance. Ce père avec ce fils ne s'entendait plus et puis personne ne voulait faire le premier pas en pensant qu'à chaque fois c'était à l'autre de faire le premier pas et que c'était la faute de l'autre. Et puis les semaines ont passé, les mois ont passé, la situation s'est envenimée de plus en plus, ils ne se parlaient plus, même quand ils se croisaient dans le village, ils ne se parlaient pas, ils changeaient de trottoir. Et un jour le fils, il l'entend toquer à la porte. Il va pour ouvrir. Et il rencontre euh, euh, un monsieur devant son, son palier de porte qui lui dit :« Écoutez, je suis venu pour euh, faire des travaux. Est-ce que vous avez des travaux à faire et tout ?» Je dis oui, oui, ça tombe très très bien. Ouh là là, venez. Vous avez vu ce tas de pierres là Il fait oui. Il me dit bah, :« Mais je veux que vous construisiez entre ma maison et cette maison, en pointant du doigt la maison de son père, un mur haut de 2 mètres. » Écoutez, ça tombe bien, je vais vous aider. On va l'acheter le matériel qu'il faut, etc. Et moi, je vais partir en voyage une semaine. À mon retour, je vous règle ce que je vous dois. Et le monsieur, il fait ah, :« Il n'y a pas de problème, je vois, je vois. Ça, c'est mon père, et ce qu'il m'a fait, je ne veux plus jamais lui parler, je ne veux plus jamais le voir. Donc, je veux un mur bien haut. Hein. J'ai bien dit deux mètres de hauteur, et c'est toute la longueur. Il fait :« Il n'y a pas de problème, je vois la situation, j'ai bien compris. » Le fils s'en va en voyage, et quand il revient. Oh il est face à une énorme surprise, en fait. Le monsieur, au lieu d'avoir construit un mur, il a construit un pont. Et pendant qu'il était là en train de regarder ce pont, son père sort et vient en courant l'embrasser en lui disant oh, « je suis désolée, tu es quelqu'un de formidable, qu'est-ce que je suis fière de toi !»« Avec Malgré notre dispute, tu as fait preuve de générosité, tu as construit un pont entre toi et moi et je ne te remercierai jamais assez, j'ai pris conscience de mes erreurs et je te demande pardon, etc. » Et donc le fils était tellement content finalement de revoir son père qu'ils se sont rabibochés. Et le monsieur donc partait, il dit non, non, non, non, non, on ne veut pas que tu partes, reste, on a énormément de travail pour toi. C'est très gentil, merci de m'inviter, mais j'ai d'autres ponts à construire. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes du genre à construire des murs de 2 mètres quand vous avez un problème avec quelqu'un Ou au contraire, est-ce que vous anticipez et vous construisez des ponts avec ces personnes-là L'action est la même, c'est une action de construction. Soit on construit un mur et on s'isole et on isole l'autre, soit on construit un pont et on grandit et on fait grandir l'autre. Le choix est le vôtre, la décision est la vôtre. Je ne fais que vous ouvrir les yeux comme ça. C'était Nahid Rashad avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. C'est parti